Salut Aujourd'hui je voulais te présenter un ami à moi qui est doctorant en neurosciences à Marseille. Il travaille sur l'épilepsie, une maladie neurologique pas très drôle et qui touche quand même 1% de la population mondiale. Je trouve que son travail est super intéressant et j'espère que tu le trouveras aussi. Ah, il est là. Merci Mika d'être là. D'être de rien. Merci pour, euh, pour l'invitation. Moi je te connais très bien, mais peut-être que les gens qui nous regardent ne te connaissent pas du tout. Qui es-tu alors moi je suis Mickaël Azilinan, je suis en thèse de neurosciences à l'université de Marseille. Je travaille dans un laboratoire où on fait beaucoup d'applications cliniques. Je travaille en l'occurrence sur l'épilepsie, je pense que c'est ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui je pense. Tu es doctorant en neurosciences, donc euh, en, en quoi ça consiste Dans mon cas précis c'est... Euh, que j'ai fait un master de recherche neurosciences à l'université d'Aix-Marseille pendant lequel j'ai fait des stages et suite à ces stages euh, avec mes superviseurs on a voulu continuer euh, l'aventure ensemble si <rire> je dois le dire comme ça et du coup on a proposé un sujet de thèse euh, en, en relation avec euh, ce que j'avais fait en stage et c'est comme ça que j'ai eu euh, ce qu'on appelle l'école doctorale c'est une bourse de thèse qui est fournie par l'État et qui me permet donc sur trois ans de faire de la recherche sur une question bien précise et donc ma question bien précise, c'est l'étude des anomalies du cerveau chez les patients euh, épileptiques. Mais du coup, comment moi je le fais, c'est que j'utilise des, des techniques euh, IRM euh, très innovantes, qui n'ont jamais été exploitées dans le cadre de l'épilepsie pour voir si elles vont permettre d'avoir plus d'informations en fait sur, les, sur ces anomalies -là. On dit qu'un patient est épileptique à partir du moment où il a fait plusieurs crises d'épilepsie. Et en fait une crise d'épilepsie c'est le fait que des neurones aient une activité électrique super intense qui va provoquer des décharges très fortes au niveau du cerveau et donc du coup qui vont avoir un impact soit sur le corps, soit sur la, sur la cognition, soit sur la conscience de la personne. Et ça peut être très handicapant et ça peut même mener à, très rapidement à la mort parce qu'une activité très forte qui atteint certaines régions du cerveau qui nous permettent de respirer, de, de faire battre notre cœur et que ça les, ça les éteint complètement en fait. C'est comme un bouton off. Ben, en fait on arrête de respirer, on a, le cœur arrête de battre et mort subite. Donc je pense que les gens ne sont pas familiers avec ce que c'est l'IRM. Euh, Très brièvement, l'IRM c'est un espèce de gros aimant Dans lequel on va mettre donc, euh, des personnes Ou selon, ou selon quel IRM c'est, on peut aussi mettre des animaux Ou même parfois du, juste du tissu par exemple Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'aligner toutes les molécules d'eau Grâce à l'aimant Et on va essayer de les perturber Avec ce qu'on appelle des radiofréquences Donc c'est quelque chose qui est de la même euh, Pour ceux qui, ont, ceux qui se rappellent de leur cours de physique de terminal S sur les ondes <rire> Les radiofréquences c'est un peu les mêmes, c'est les ondes, ondes qu'on a pour, pour la radio et donc ces radiofréquences vont permettre d'étudier comment les molécules d'eau sont euh, réagissent dans différents tissus et donc nous donner une information sur les tissus et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de jolies images de cerveau grâce à l'IRM là on fait ça sur des molécules d'eau moi je le fais sur des atomes de sodium parce que le sodium, comme tu as pu l'expliquer dans, dans tes vidéos précédentes il est super important dans le potentiel d'action d'un neurone et donc nous on veut voir s'il y a des anomalies de sodium c'est qu'il y a sûrement des, des anomalies de potentiel d'action, des altérations on va dire électriques euh, du tissu. C'est exactement ce qu'on recherche dans l'épilepsie et donc c'est pour ça que moi j'étudie avec l'IRM sodium qui me permet d'étudier donc les, les diverses et possibles anomalies dans l'épilepsie et tout ça dans le but de diagnostiquer dans le meilleur des cas bien sûr hein. parce que la recherche on en parlera peut-être après mais c'est pas toujours euh, ça n'aboutit pas toujours mais dans le meilleur des cas c'est censé m'aider à euh, diagnostiquer les régions atteintes dans les, chez les patients épileptiques Merci Mika pour, pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais peut-être un, un livre ou un film à conseiller à, à, à des gens qui s'intéressent aux neurosciences ou au sujet de l'épilepsie Sincèrement, j'en aurais plein. <rire> Mais un J'aurais au moins... Bon, alors si je dois euh, proposer un livre, un seul livre, ce serait vraiment euh, Incognito de David Eagleman. C'est un livre, je trouve, qui, qui aborde des questions euh, super originales. Euh, en neurosciences en général, Alors, ça n'a pas grand rapport avec l'épilepsie, je l'ai dit en même temps. C'est vraiment en rapport avec les neurosciences et c'est très facile à lire. Il y a quelques parties qui sont un peu, comment on dirait, tricky, <rire> mais, euh, mais globalement c'est très facile à lire. Si des personnes ont envie de savoir un peu plus sur l'épilepsie ou ont envie de te poser des questions, est-ce qu'on peut te joindre quelque part Alors euh, oui, sur ma boîte mail, bien sûr, et donc sur mon compte Instagram que je te laisserai mettre dans la description. Ça bah <rire> <Ouais. rire> Abonnez-vous Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Si ce format t'a plu, dis-le moi en commentaire Ce serait vraiment cool d'en faire d'autres D'ailleurs s'il y a des doctorants en neurosciences ou en sciences cognitives Qui regardent cette vidéo ou que vous connaissez Et qui voudraient partager leur travail de recherche avec nous bah, Ils sont les bienvenus Ils peuvent me contacter par mail Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine